Voici de nouvelles images de l'atterrissage catastrophique du Sukhoi SSJ-100 d'Aeroflot en 2019. Cette vidéo vient d'être rendue publique par les autorités russes. On y voit l'avion en flammes, s'immobiliser sur l'aéroport Cheremetievo à Moscou. Les toboggans d'évacuation à l'avant de l'appareil sont alors rapidement déployés et les passagers évacuent l'avion à la hâte. Lorsque les pompiers arrivent sur place, de nombreuses personnes sont encore coincées à l'intérieur. 40 passagers et un membre d'équipage n'en sortiront pas vivants. Cette nouvelle vidéo vient d'être diffusée alors que l'enquête pénale vient de conclure à la responsabilité du commandant de bord pour avoir mal géré l'atterrissage. Les pilotes avaient été contraints d'effectuer un atterrissage d'urgence après une panne des systèmes électriques 5 minutes après le décollage. L'avion en surcharge carburant a alors atterri de manière beaucoup trop brutale en rebondissant plusieurs fois sur la piste. C'est ce qui a provoqué l'incendie. Écouté la vie à 41 personnes.